<rire> Champion d'Afrique <rire> Meilleur gardien de l'Afrique du monde <rire> Crime Aïe <rire> aïe aïe aïe aïe aïe Monsieur Mendy Vous aurez pu au moins vous renseigner auprès de Paris Saint-Germain Monsieur Mendy, mais qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Mendy? Ah, personne ne vous a parlé de Karim Benzema? Paris ne vous a pas parlé de Karim Benzema? Oh là là là là là là là là là là là là Quelle humiliation Quelle humiliation That's oh! Mendy! Aïe! Mendy était parti où? Aïe! Aïe! Me, me, Mais Mendy! Meilleur gardien du monde, il était parti où? Il était dans les poteaux, non? Ou bien il, il avait voyagé? That was such a to and rail the non, il avait voyagé! Non, il avait voyagé. Hey, hey. Edouard Bendy. It's a header, got to get well. Edouard Bendy. Hey. hey. Mais what the fuck? Regardez. Hey. Mais il est là ou il n'est pas là. Hey. Et hey, Bendy. Hi. Oh, Bendy. Regardez ce que Edouard Bendy a fait. Regardez. Bendologie. Mais c'est de la bendologie. Désormais, ce n'est plus Edouard Bendy. C'est Edouard Bendy. Hein Edouard Bendy. Il a pris trois buts de Benzema. Yay! Hey. Eh! Hey. Oh.